Heureux de vous revoir, chers spectateurs. Qui aurait cru un jour que sur cette chaîne, on aura l'occasion de parler d'un Matrix 4 en direct Si on me l'avait demandé, j'aurais dit non. Mais donc, aujourd'hui, on parle de Matrix Resurrections, nouveau volet de la saga initiée donc en 99 par, à l'époque, Andy et Larry Wachowski, mais aujourd'hui réalisé par Lana Wachowski seule. L'histoire, si je devais la résumer hyper... Simplement, on va suivre Bugs, qui est une jeune femme qui visiblement est sortie de la matrice, et qui en fait se rend compte qu'il sera en train de se passer quelque chose autour du passé de Neo et de Trinity, et qui va commencer à faire sa petite enquête pour essayer à la fois de retrouver d'où vient la source de ce qui semble être un bug, mais également où est passé Neo, puisqu'il n'a pas l'air d'être mort selon ses sources. Ça va résumé, ouais, ouais. Franchement, je, franchement je me suis cogité à la tête parce que je me suis demandé comment réussir à résumer le film mais... sans trop en raconter Parce qu'honnêtement, c'est pas ce que la bande-annonce vous montre mais c'est réellement comme ça que démarrent les 5 premières minutes du film Pour en parler avec moi, l'homme qui m'a harcelé pour qu'on fasse la <rire> vidéo sur Matrix <rire> voilà. Non peut-être pas non plus mais c'est vrai que tu me l'avais demandé vraiment bah parce oui, que tu avais très envie d'y participer Mais oui, en même temps ça fait partie un peu de ta jeunesse aussi Matrix Ouais, c'est une saga qui a beaucoup compté. J'avais découvert le premier à 12 ans, je crois, en VHS. Et les deux autres, euh, euh, plus tard, quand, quand ils sont sortis au cinéma, j'ai été les voir en salle. Et c'est des films qui euh, qu ont beaucoup compté, comme be pour beaucoup de gens. Et donc vous. tu es là, mon cher Kevin. Oui. Comment vas-tu Très très bien. <rire> bon, bah, tant mieux. Euh... Je ne saurais même pas comment placer le contexte. Euh... Déjà, c'était une arlésienne, parce que le projet était évoqué depuis de nombreuses années de fin de suite à Matrix, mais clairement, les sœurs Vachowski avaient dit que ça ne les intéressait pas parce qu'elles avaient fait leur trilogie, que selon elles, il n'y avait plus grand chose à raconter autour de la Matrix, ce qui clairement était le cas lorsque l'on s'arrête à la fin de Revolutions. Mmh. Mais donc du coup, ben, suite à de nombreux échecs, que ce soit des échecs commerciaux, que ce soit des échecs créatifs, ou que ce soit des séries complètement annulées par des producteurs qui estimaient que ça n'avait pas d'intérêt, ben, je pense qu'il y a eu un espèce de ras ce qui fait que du coup Lily Wachowski a décrété que c'était fini pour elle le cinéma et qu'il était temps de se barrer, et que Lana, donc, après la cuisante cuite qu'était euh, Jupiter Ascending, s'est dit... Bah, si c'est ça que vous voulez, bah, essayons. Et donc, du coup, à commencé cet étrange projet qui est donc Matrix Resurrections, qui débarque dans les salles avec une semi-hype. Parce que, bah, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression que les gens aujourd'hui sont plus hypés par trois Spider-Man à l'écran que par euh, le retour de Neo et Trinity sur un grand écran de cinéma. Ouais. Ce qui me rend un peu triste, parce que, encore une fois, bah, je l'avais déjà dit lors, lors de la vidéo sur Spider-Man No Way Home, mais pour moi, Matrix Resurrections était le film vraiment de fin d'année, le film qui devait conclure une année cinématographique un peu bâtarde, mais qui clairement se posait là comme tel. Donc voilà, on est face à un objet de cinéma qui va, je pense, fortement diviser. Mais bref, ce n'est pas le sujet pour le moment, le sujet pour le moment, c'est Kevin. Qu'est-ce que tu as pensé de Matrix 4 ou Matrix Resurrections Alors, euh, pour juste placer le contexte, comment moi j'allais voir ce film, euh, j'étais très surpris euh, de l'annonce du projet parce que, comme tu le disais, elles avaient résisté jusque-là pour, euh, pour euh, aller euh, sur la volonté de Warner. Et il y a eu des projets, je crois, de préquels aussi sur Morpheus et tout. Euh, donc euh, voilà, j'étais un peu décontenancé. La bande-annonce avait vraiment renforcé ça aussi parce que, enfin, les bandes-annonces avaient renforcé ça parce qu'on savait pas trop à quoi s'attendre. Visuellement, on partait sur, euh, sur tout à fait autre chose. Enfin euh, voilà, on, on sentait qu'il y avait une rupture par rapport à la première trilogie. Et, euh, et pas manquer, en fait, en voyant le film, effectivement, alors le film se réfère énormément à la trilogie, notamment au premier film, surtout, et, euh, mais à la fois, c'est un objet complètement euh, inédit, j'ai l'impression, au sein de, de cette saga, et qui, euh, comme tu l'as dit, divisera beaucoup, à mon avis, euh, même, je, enfin, surtout peut-être même les, les plus grands fans de la saga. Euh, je pense qu'il y aura deux camps. Sur ce film. Mais à la fois, à part le premier film qui a fait, euh, fait euh, l'unanimité, euh, toutes les suites de, de Matrix sont divisées. Donc, moi, mon ressenti par rapport à ce film, c'est que j'ai été. La première demi-heure m'a complètement euh, perdu. Elle retombe un petit peu sur euh, des rails plus classiques euh, en milieu de film. Mais euh, en tout cas, j'ai été euh, vraiment. Enfin, je, je le prends comme une vraie proposition de la part de, de Lana Wachowski. Et, euh, et j'ai été très séduit. Voilà. J'essaie de faire. Un... <rire> C'est. Ouais, non, mais c'est. Je trouve le film bon, vraiment bon. Il n'est pas parfait, il est loin d'être parfait et il a beaucoup de maladresse, mais il est vraiment très intéressant en fait, parce qu'il s'inscrit dans une espèce de conclusion logique par rapport à tout ce qu'on a vu ces dernières années en termes de, de, de reboot, de suite, de, de sequel. Enfin, en, en gros, clairement, si on devait le définir. On devrait le définir comme à la fois une envie de vouloir rembarquer les spectateurs dans l'univers de La Matrice, en même temps qu'une espèce de ras bol du genre « vous la vouliez, la voilà, mais c'est pas celle que vous attendiez mmh. ». Et c'est ce que je trouve être le plus intéressant dans un film qui, comme tu l'as bien dit et comme je l'avais dit, va bien diviser, parce que clairement il va y avoir deux camps, il va y avoir ceux qui s'attendaient à voir ce genre de projet, avec voilà une réinvention de La Matrice et ceux qui s'attendaient vraiment à avoir une suite logique du 1, du 2 et du 3, et qui s'attendaient à retomber dans le même univers cyberpunk que les trois premiers Matrix. Sauf qu'on est 18 ans après la conclusion, on est 18 ans après une manière de concevoir le cinéma, on est 18 ans après Lana et Lily Wachowski version début des années 2000, donc il y a clairement beaucoup de choses qui sont passées entre temps, il y a beaucoup de technologies qui ont évolué, il y a aussi leurs mentalités qui ont changé, et ça se ressent dans le film. Ça se ressent par le biais de petits pics, ça se ressent par le biais d'un certain regard sur le cinéma et sur la production cinématographique aussi, qui n'est pas caché d'ailleurs à de nombreuses reprises au sein du film. Et tout, au travers de tout un sous-texte qui finalement est très intéressant à analyser, en même temps qu'il est assez simple à décortiquer si on s'arrête vraiment à ses prémices. Mais c'est un film qui nous embarque tellement bien, je trouve, dans son univers, que même si à la fin on va avoir l'impression de pouvoir facilement pointer du doigt ça, ça et ça qui ne marche pas, on va quand même se dire, ben au moins dans le genre, c'est une proposition de cinéma qui est rafraîchissante, qui fait du bien, et même si c'est pas parfait, c'est quand même assez solide pour tenir la route. Surtout au regard, le, le film sort vraiment euh, une semaine après Spider-Man, qui est vraiment l'antithèse de, de, de cette démarche-là. Parce que euh, c'est un film de studio fait par un. Enfin, je parle pour Spider-Man, fait par euh, un faiseur. Oh, je... Moi je suis toujours sceptique sur le fait de parler de faiseur pour John Watts parce que pour moi c'est pas vraiment un faiseur vu les films qu'il a fait avant, mais ouais, je vois mais ce que, que enfin, tu veux dire. Par rapport... enfin, moi je le trouve assez broyé quand même dans la machine ouais. Marvel. Et, et là en fait on a une proposition. Alors le fi... les films d'ailleurs devaient sortir en même temps et Matrix a décalé. Parce que, bah... <rire> Heureusement a, il a décalé. A raison, mais euh, et du coup, euh, c'est vraiment deux propositions en moins d'une semaine qui sont, euh, qui sont aux antipodes et qui se Et pourtant euh, qui se, qu répondent... se, re... qu se rejoignent, parce que sur le papier, les deux partent de cette optique d'être nostalgiques d'une époque. Oui, Sauf que mais... l'un est nostalgique dans euh, un espèce de marketing bourratif <rire> et, et violent. Là où l'autre est nostalgique dans sa proposition et dans son envie de vouloir nous embarquer dans oui, l'univers euh, tout en changeant des détails. Là où, par exemple, euh, Spider-Man, après je pense que ça sert à rien de, de faire trop de parallèles là-dessus, mais juste, euh, voilà, en gros Spider-Man, il, il est basé justement sur cette nostalgie à fond la caisse. Sans cette nostalgie, il n'y a rien dans Spider-Man, quasiment rien. Euh, Matrix 4, du coup, évidemment fonctionne sur cette nostalgie, parce que fonctionne surtout sur cette impression de déjà vu et c'était au cœur de la promotion. Mais le film dépasse ça et il amène sur autre chose. Alors évidemment, il y a un background derrière et tout qui qu'on prend en compte forcément quand on découvre le film. Mais je trouve qu'il arrive à transcender ça. Chose que par exemple Spider-Man ne fait pas du tout parce que en fait c'est le l'argument promo Là, le... du film. Et puis c'est le cœur narratif finalement voilà. de toute l'histoire. Une fois enlevé ça, bah, qu'est-ce qui reste Tandis que Matrix, il amène sur autre chose. Alors, mm. euh, voilà après en termes de succès derrière, je ne sais pas si ça tiendra la route. Et... Ouais, voilà, c'est un peu pas, triste, mais... pour vous donner un ordre d'idée, on était à une avant-première et la salle n'était même pas remplie à un tiers, ouais. ce qui est un peu triste, franchement. Ouais. Euh, je te propose qu'on passe à l'écriture, qu'on ne perde pas de temps. Ouais. Donc l'écriture, c'est basé sur l'univers créé par Lana et Lily Wachowski, et le scénario est donc écrit par Lana Wachowski, par David Mitchell, qui avait aidé à l'écriture de Cloud Atlas, dont c'était basé également sur un de ses romans, et Alexander Eamon, qui a aidé les sœurs Wachowski à concevoir la série Sense8. Donc on oh, est sur ça. la combinaison parfaite de, des deux dernières œuvres qui ont fait quasi un four pour ces grandes auteurs qui sont souvent mises à la porte. Donc c'est assez intéressant, sachant qu'en plus, les deux sont à la base des romanciers. Oui. Et qu'ils ont en plus chacun une manière très spéciale d'aborder l'être humain, parce que euh, David Mitchell, j'ai fait un petit peu mes recherches, c'est quelqu'un qui a toujours été dans un rapport très sociologique à l'humain et euh, Alexander Eamon a toujours été dans un rapport de conflit au sein de la société des êtres mmh. humains, et il l'a fait au sein de romans qui sont très intéressants visiblement, mais en tout cas voilà, il y, y avait déjà rien que dans les choix des deux auteurs qui accompagnaient la Navachowski dans l'écriture, une envie de vouloir renouer avec le côté très psychologique et psychanalytique du premier Matrix. Donc déjà et là, la proposition et était puis, assez intéressante, rien qu'avec les noms. Et puis le, ouais, le fait d'ouvrir aussi à l'écriture, parce que les, les premiers Matrix étaient vraiment écrit par les Sœurs wachowski euh, de A à Z, Là, le fait de l'ouvrir quelque part, c'est aussi euh, bah, prendre en compte l'aspect universel de Matrix. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai pas vu la série Sense8, euh, il faudrait que je, ra je la rattrape, mais euh, j'ai ressenti quand même des passerelles avec euh, Cloud Atlas, enfin avec cette dimension-là de ouais. Cloud Atlas. Ouais. Et euh, de ce que j'ai pu percevoir de la série Sense8, je pense que ça peut aussi, euh, on peut y faire aussi des parallèles. Mais en tout cas, en termes d'écriture, le film déjà dans sa base est très intéressant. Parce que Comme tu l'as dit, on va dire que ouais, les 30 premières minutes d'écriture sont assez perturbantes parce qu'on a du mal à se demander ce qui se passe et à réellement cerner en fait ce qui se passe. Et justement, je trouve que c'est le point le plus intéressant parce que là où le premier Matrix, on est aussi un peu perdu, mais vu qu'on est totalement du point de vue de Thomas Anderson, on se laisse embarquer assez facilement et on se dit « Ok, je comprends pas tout ce qui se passe, mais je vois qu'il est en danger, etc. Mmh. » Là, pour le coup, c'est vraiment « Bonjour, vous êtes dans une nouvelle matrice, visiblement. » On rebat les cartes. Mais on rebat les cartes et on ne sait pas ce qui se passe. Mmh. On est visiblement dans la matrice donc, qui a été construite à la fin de Revolution, mais on ne sait pas quelle forme elle a, on ne sait pas quels sont ses idéaux, on ne sait pas quel est son but, etc. Et sont et les règles. Voilà. Et c'est très intéressant du coup parce que ça, et ça joue en plus sur beaucoup de codes parce que là où du coup euh, on aurait pu s'attendre à des facilités de conception et d'écriture, notamment par exemple, je prends un exemple tout bête mais avec la pilule bleue et la pilule mmh. rouge, là il y a un jeu constant tout du long du film qui est assez intelligent parce que vu que les trois auteurs ont conscience que la matrice a eu un tel euh, impact sur la société qu'aujourd'hui on en parle même en disant que lorsqu'on est dans le moule on est matrixé ce qui littéralement voilà, montre à quel point le film a eu un impact culturel monstrueux il y a plein de petits trucs comme ça qui sont amenés dans l'écriture qui justement jouent avec cette idée là ouais. et je pense notamment à un Thomas Anderson qui aujourd'hui est littéralement sous perfusion de pilules bleues Là où une époque, c'était juste un choix à faire et c'était presque un choix symbolique. Maintenant, c'est littéralement ouais, et... devenu un geste quotidien pour euh, oui, il est, il est presque être antidépressif. <rire> ouais, il, il est maintenu dans une forme de léthargie euh, voilà, par, par cette société. En fait, qui Mais c'est intéressant parce que cette, cette, mat... enfin, cette nouvelle simulation, en fait elle a, comme tu disais, elle... elle, elle... Elle rebat les cartes, elle propose de nouvelles règles aussi. Euh... Et elle a presque un côté méta un peu... C'est ça... ah, un truc tout bête, mais ça m'a vraiment fait beaucoup penser à ce que faisait Wes Craven avec les Scream. Oui. En acceptant et en embrassant le fait qu'ils euh, construisent un univers dans lequel les Scream font partie de l'univers, là on est exactement sur ce même mmh. modèle-là, puisqu'on est dans un univers où on accepte le fait qu'il y ait eu Matrix. Mais pas Matrix, genre la Matrix. Matrix, les films slash jeux vidéo. Ouais. c'est très intéressant, du coup. Mais c'est d'autant... Enfin, plus intéressant que c'est bien fait. Mmh. Parce que... Enfin, euh, encore une fois, on revient un peu sur Spider-Man. C'est <rire> pas, pas, pas du tout la même, euh, la même façon d'aborder dans Spider-Man, mais ils, ils absorbent aussi un héritage. Oui. Euh, avec euh, Docteur Octopus, euh, le bouffon vert et tout, qui reviennent. Et euh, Electro, donc ils embrassent même euh, carrément deux sagas euh, Pour les piétiner, selon moi. Et euh, là, dans Matrix, donc ils... Bon, C'est Lana Wachowski qui absorbe ce qui a été fait, qui le digère et qui retranscrit en fait cet euh, héritage de, de la saga. Et cet héritage littéral, puisqu'on ouais. en parle souvent, mais il y a un vrai héritage vidéoludique en plus oui, en de la plus. saga Matrix au sein du monde du jeu vidéo. Parce que Elle même encore aujourd'hui, la campagne de com de Matrix s'est également faite au travers d'un jeu Par vidéo oui, qui s'appelait Matrix Awakens. Oui, puis sur Fortnite aussi. Et puis il y a eu ça, mais moi je pense surtout à Matrix Awakens qui oui. mettait en avant en plus le Unreal Engine 5, et donc c'est très intelligent justement d'avoir ce double parallèle qui en plus a réellement été fait au sein aujourd'hui enfin, du monde de jeux vidéo, puisqu'il y a réellement un nouveau jeu Matrix qui est sorti. Oui. Donc c'est encore une fois, c'est cette intelligence et cette, et cette prise de conscience qu'il y a de la part de ces trois auteurs qui ont le, la logique d'esprit de se dire... On sait que ça a un impact culturel, mais comment l'inclure logiquement au sein du film et puis Ça, puis ça, ça, ça, ça fait figure de notre intention aussi parce que, évidemment, ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir euh, dépasser euh, ce qui a été fait enfin, en termes d'impact culturel, en termes de, de, de innovation. Là, sur le grand écran, hein, de tout, toutes les techniques, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit d'un point de vue philosophique et tout. Et, et cette façon, en fait, de l'aborder au départ, c'est une façon de dire... Bah, en gros on va faire une proposition, mais on sait que, que Matrix on pourra enfin le premier Matrix on pourra pas le dépasser. Donc ça c'est un fait. Du coup ils vont euh, ils vont absorber cet héritage pour euh, presque s'en affranchir d'une certaine manière et oui, le dépasser. Pour s'en affranchir, donc attention roulement de on va passer dans la partie spoiler parce que sinon ça va être compliqué d'en parler. Donc comme d'habitude, le timecode est en bas si vous voulez passer cette partie spoiler. Parce que concrètement, donc Neo est bloqué dans une nouvelle matrice qui en fait a conscience qu'il a son héritage derrière et donc du coup choisit d'en profiter pour baser finalement le soutien de la matrice de cette nouvelle matrice sur sa relation avec Trinity qui ont donc été tous les deux ressuscités suite aux événements de Matrix Revolutions, et donc Bugs, ainsi qu'un Neo-Morpheus, donc un Morpheus qui n'est pas comme celui des premiers, mais qui est un... Logiciel qu'a créé Neo et qu'il a inclus dans un mode, mais qui a réussi à être sorti de ce mode par le biais de bugs. Alors j'espère que ça devient clair, mais honnêtement dans le film, c'est un peu plus concret. Se retrouve donc à aider Neo à sortir de la matrice pour retourner euh, donc ensuite essayer de libérer Trinity, parce que c'est la quête du film. C'est la quête du film. Mmh. Voilà. Donc c'est on est sur une quête qui est en un sens beaucoup plus primaire que le premier Matrix. Mmh. Mais en même temps, qui est très intéressante parce que c'est une quête qui est un peu universelle. Oui, et qui est en... basée, finalement, le soutien dramatique et narratif de Matrix Reloaded et de Matrix Revolution. Mmh. On pourra penser euh, que c'est plus anecdotique comme euh, quête que euh, l'ensemble des trois premiers films qui, sont, qui ont une, une ampleur euh, vachement plus vaste en fait que, que ça. Là, c'est vraiment, oui, un homme qui veut retrouver son, son amour, en fait. Mmh. Et, et quelque part, euh, c'est... Je pense, assez inédit dans la saga... Alors, effectivement, à la fin de, de Revolutions, on avait un petit peu ce côté... Euh, euh, bah, cette histoire d'amour entre Trinity et, et, et Neo. Mais la, la, que ce soit dans la mise en scène ou dans le scénario, je trouvais que la, le traitement était peut-être euh, trop froid et mécanique. Et plus en filigrane, finalement. Oui, en plus, oui. C était, c était, euh, cette histoire d'amour s'inscrivait dans un ensemble. Et là, en fait, en recentrant vraiment, en, en faisant un focus sur l'histoire d'amour, et avec sa nouvelle technicité aussi, avec sa façon d'aborder le cinéma qui est différente. Euh, Lana Wachowski, je trouve qu'elle elle met vraiment du cœur à la saga plus que les trois premiers films qui étaient beaucoup plus cérébraux. En fait. Et c'est pas si bête du coup de voir un film comme celui-là dédié à son père et à sa mère oui, qui exactement. ont dit selon ses propos l'amour et la genèse de mmh. tout. Donc là clairement, moi ça me fait toujours rire de penser qu'il y a eu ça et que Spielberg dernièrement a également dédié West Side mmh. Story aux parents, à ses parents. Donc euh, il <rire> y a un lien qui est quand même assez intéressant à faire de la part de deux cinéastes qui quand même ont marqué indéniablement l'histoire du cinéma Peut-être pas de la même manière, mais voilà. Mais, euh, mais en tout cas, c'est très intelligent parce que du coup, on se retrouve devant, un, comme tu le disais, un aspect beaucoup plus émotionnel finalement. Mmh. Là où les premiers Matrix sont vraiment très froids, très linéaires, mais très intenses, mmh. là on est plus sur un côté très humain, très émotif. Et finalement, on rejoint beaucoup ce qui se passait dans Jupiter Ascending. Parce que Jupiter Ascending traitait un peu de la même manière des rapports autour de l'amour et justement des conflits que ça peut générer au sein d'un être humain. Et là, c'est très intelligemment amené parce que, si on devait résumer le film, c'est l'histoire d'un mec dépressif parce qu'il ne retrouve plus l'amour, qui va retrouver ce, sa femme mm. et qui va devoir la libérer pour réussir à pleinement pouvoir revivre. Ouais. Ce qui peut être une manière très basique de voir le film, mais c'est exactement ça. Ouais. En termes de mise en scène, euh, Lana Wachowski, clairement, euh, elle a son Il... héritage. Et comme tu me le disais si bien, euh, c'est un héritage qu'elle qu pouvait pas refaire la, de, de la même manière, surtout après Sensei ah. et après Jupiter Ascending. Non, oui, on sent que depuis, euh, depuis quelques années, elle a, elle a évolué. Enfin, ça a été avec sa sœur Lily, qui, avec qui elle a collaboré sur Jupiter Ascending, Cloud Atlas et tout. On sent qu'il y a eu un, un cap franchi depuis Matrix euh, Revolutions et que par conséquent. Euh, sa façon d'aborder un sujet en plus euh, si euh, intime que l'amour, et eh bien du coup, elle le retranscrit euh, différemment. Par exemple, euh, dans Matrix, enfin euh, dans les trois premiers Matrix, c'était beaucoup de plans larges, beaucoup de plan latéraux, on voyait les gens un peu au ralenti, faire des effets, faire des pirouettes et tout. Et tu avais aussi toute cette envie de rendre hommage à tout un cinéma où Guy oui. et un cinéma d'art martiaux non, qui, là, bon. euh, Ah bah là, il est plus présent, parce que c'est et... plus qu ce qu'elle a envie, finalement, de, de, non, non, de là, présenter. au non, elle, ou elle filme public. vraiment au plus près des corps, elle filme vraiment au plus... Euh, oui, au plus près de ses acteurs. Et ça donne un côté beaucoup plus sensoriel à sa mise en scène, beaucoup plus... Euh, bah, qui, qui, qui, qui, qui s'y est bien à ce côté émotionnel du film. Et, euh, et non, j'étais assez euh, séduit par le truc. Après, évidemment, ceux qui vont venir chercher euh, du Matrix pur en termes de mise en scène et euh, pourquoi pas des nouvelles, te des nouvelles révolutions technologiques, peut-être qu'ils vont être un petit peu euh, déçus de ce point de vue-là parce que ce c'est pas, pas du tout l'intention de, de Lana Wachowski. Oh, clairement pas. Non, non, clairement. Euh, moi, pour moi, honnêtement, dès que j'avais vu les premières bandes annonces, je me suis dit, franchement, si les gens trouvent le moyen de me dire que ça c'est euh, meilleur visionnement que Jupiter Ascending, je ne comprenais pas. Parce que pour moi, en fait, vu qu'ils ont repris le même chef de la photographie de Jupiter Ascending, et que clairement ça a l'air d'être dans la même veine au niveau de la colorimétrie, au niveau des effets de style, au niveau des jeux avec les effets spéciaux, etc., pour moi, ça n'aurait pas été cohérent qu'il y ait des gens qui me disent Jupiter Ascending c'est de la merde, Matrix Resurrection c'est vraiment bon. Pour moi, il y a une vraie filiation parce que réellement, on est dans un cinéma qui, comme tu le disais si bien, est très... Organique. Le but, c'est vraiment de jouer à fond avec les corps et non plus de les déformer ou de les pousser dans leur retranchement euh, physique ou en tout cas... Euh Spatial, comme ça pouvait être le cas avec les premiers Matrix, où clairement c'était vraiment un, une telle envie et un tel défouloir de vouloir s'éclater. Surtout quand on voit par exemple dans le tout premier Matrix, cette scène de baston à coups de flingue dans le hall d'un immeuble, où littéralement il n'y a quasiment pas une once d'effets numériques, et il n'y a quasiment que des effets plateaux, où c'est hallucinant de technicité. Là au contraire, il y a une envie de vouloir épouser justement cette technicité, et cette technologie qui va justement permettre d'amener des fonds verts et des incrustations qui vont être extrêmement fortes. Donc tu sens ici que le film est extrêmement intense, et surtout part dans tous les sens. Je pense par exemple à cette scène de baston qu'on a à un moment dans un train, qu'on voit un peu dans la bande-annonce. Cette scène-là, elle est très déstabilisante parce qu'elle n'utilise pas du tout les mêmes effets que sur les premiers Matrix, et en même temps, on n'est pas du tout dans le même type de lieu. On est dans oh, oui. un lieu confiné, hyper fermé, qui va plus aller chercher des références si on devait pousser un petit peu plus loin au dernier train pour Buzan par exemple. Mmh. Ça m'a fait beaucoup penser à ça par pas mal d'aspects, notamment dans le jeu avec les corps qui se jettent un peu sur les différents personnages. Enfin, C'est assez impressionnant. mais bah En plus, il y, y, y a ce côté-là, les bots euh, qu'on retrouve plusieurs fois dans le film euh, font clairement penser à des zombies. Enfin, Exactement. Ouais, coup, ouais, ouais. Donc il y a aussi cet héritage qu'il ne ouais, il mais... renie pas. Enfin, en tout cas, moi, j j évidemment, c'est très différent, que ce soit en termes d'action ou en termes... Les scènes d'action sont plus euh, anecdotiques que dans la, la, première, sa... enfin, la première saga, ouais. parce que même dans le 2 et le 3, on avait quand même des scènes d'une ampleur euh, dingue, quoi, que ce soit sur l'autoroute, euh, la scène avec tous les Smiths... Euh, ou la scène finale, ou la scène finale même, de Revolution. Euh, Revolution. Là, on n'a pas du tout ce genre de truc. Les, les scènes d'action sont vraiment là pour euh, faire avancer le récit, ça n'y a pas de souci. Elles sont pas gratuites, voilà. Mais euh, elles sont juste des étapes en fait qui amènent euh, à la conclusion. Donc euh, ouais, peut-être que ceux qui viennent chercher de l'action pure euh, risquent d'être un peu déstabilisés. Ouais ce qui est un peu dommage parce que ça serait fermé finalement à tout ce qui se met en place derrière qui est tout aussi intéressant et qui oui. peut-être joue moins sur, euh, sur le côté déformation des, des corps mais arrive quand même à avoir son petit lot de scènes d'action qui sont vraiment bien amenées je pense à la toute première scène d'action et d'évasion qu'il y a entre Bugs et Morpheus oui. où il y a ce jeu avec les portes qui mènent à différents univers où oui. littéralement les corps se retrouvent à, à complètement basculer à 90 degrés enfin c'est hyper bien foutu oui. c'est assez créatif c'est assez inventif et, et ça permet encore une fois d'amener juste des petits effets en fait le film ne se veut jamais être une révolution technologique comme a pu être le premier qui finalement n'était pas vraiment une révolution technologique était une espèce de filiation avec ce qu'il y avait entre le passé et ce qui pouvait arriver dans le futur et arrivait très très bien à jouer sur un espèce d'équilibre où c'était avant-gardiste sans être trop avant-gardiste parce que clairement par exemple sur Speed Racer on était sur de l'avant-gardisme, mais alors là, poussé à un extrême où littéralement, ils avaient quasiment 20-30 ans d'avance, et où du coup, ils se sont complètement plantés, les Servachowski à l'époque, mais, mais, mais vraiment, là ici, on est plus sur une envie de vouloir être dans l'air du temps, se poser, se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de Matrix, ouais. et qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer dans le futur. Oui, tout à fait. C'est ouais. très intelligemment construit, je trouve, de ce point de vue-là. Et puis, elle se... voilà, elle se sert de de tout ce qu'on connaît de Matrix, de ce paysage en fait cinématographique pour vraiment euh, aborder vraiment euh, ces envies, enfin voilà, ces, ces, ces envies narratives et je trouve que du coup, euh, la, la mise en scène là-dedans euh, est juste, euh, juste raccord quoi, avec mmh. le propos. Donc, euh, Après, on adhère ou on n'adhère pas, comme tu l'as dit, les scènes d'action sont beaucoup plus anecdotiques et on peut avoir la sensation que le film dans sa globalité d'un point de vue visuel peut être anecdotique il y a quand même quelques idées qui fonctionnent bien euh, moi pour le coup le seul vrai défaut que je peux reprocher au film c'est d'avoir l'impression qu'il a un poil trop long Que deux heures et demie c'est un poil trop étendu pour finalement avoir quelques scènes qui se répètent potentiellement à quelques instants Mais c'est vraiment le seul point sur lequel je peux avoir des choses à redire Et qui me fait peut-être potentiellement éviter de dire qu'on est sur un, un immense film mais juste sur un très bon film Ouais je n'ai pas ressenti cette longueur, mais euh, j'ai quelques réserves aussi sur d'autres points, notamment sur le, enfin, sur, sur des points qu'on va aborder après sur le casting, mais, mmh. euh, <rire> mais, mais après, euh, non, la longueur, bah, c'est le format un peu Matrix. Quoi, quand même. Ok. Casting euh, on va se garder les deux principaux pour plus tard. Euh, Yaya Abdul-Matin II qui joue on donc Morpheus. Ah vas-y. En voit En fait c'est pas lui le problème parce qu'il le joue très bien. C'est la composition du perso. C'est en fait le, le, le personnage au sein du film qui. Me... Ok. J'ai pas compris vraiment l'intérêt. Ok. C'est peut-être le. Mais lui il le joue très bien parce que c'est un bon acteur. On le sait on l'a vu dans la série Watchmen. Voilà. Enfin, c'est un très bon acteur mais. Euh... Son rôle au sein du film, j'ai pas trop compris. j'ai pas bon. Après, voilà, je suis peut-être passé à côté. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, mon gros coup de cœur, c'est Jessica Henwick qui joue oui. Bugs. Je la trouve vraiment excellente et je trouve qu'elle porte hyper bien le personnage. Euh, j'ai également un gros coup de cœur pour Jonathan Groff ouais. qui joue un personnage qu'on va garder énigmatique, même si sur les fiches, malheureusement, de casting d'Halluciné ou d'IMDB, il est un peu spoilé. Mais voilà, il a un rôle qui fonctionne hyper bien et il arrive très très bien à succéder à un est autre personnage. C'est un perso. comédien qui est, qui est assez excellent, ouais. dans la, notamment dans la série Mindhunter oh où il joue une sorte d'autiste en fait, un enquêteur un peu autiste et je trouve qu'il apporte vraiment un point de vue différent sur le personnage qui le reprend enfin ouais. et euh, il n'est pas dénué d'intérêt du tout Ah non, euh, moi je retiens aussi Neil Patrick Harris Ouais. Pareil, qui a un rôle qu'on va garder très énigmatique, mais que je trouve euh, assez fascinant et je trouve que déjà Neil Patrick Harris c'est un très bon acteur mais ouais. qui est malheureusement très sous-exploité au sein du cinéma américain. Là c'est un très bon choix de la part de la Wachowski de l'avoir embarqué là-dedans parce que je trouve que du coup il est, il est vraiment bon. Et ouais. pourtant Dieu sait que l'héritage qu'il devait porter au travers de son perso était compliqué mais il est vraiment bon. Euh, on peut vaguement évoquer aussi... Bon, c'est un peu secret, mais bon, Jada, Jada Pinkett Smith ouais. qui donc revient. En fait, elle euh, est dans la, la deuxième bande annonce C'est ça. Ouais. Et Priyanka Chopra Jonas qui euh, interprète un rôle qui est assez surprenant d'ailleurs, mais qui mmh. fonctionne vraiment bien. Et après, le reste du casting bon, est très anecdotique. Mais bon, il faut qu'on parle des deux principaux. Carrie Ann Moss et Keanu Reeves. Moi je, je les ai trouvés euh, magnifiques. Et après c'est le côté euh, nostalgique peut-être qui parle aussi, puisque voilà, comme je disais je suis, je suis quand même assez attaché à cette trilogie, donc euh, enfin à cette saga. Euh, donc euh, de les revoir comme ça, je trouve que c'est excellent. Euh, sur Kinouris particulièrement, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui apparaît très sympathique comme ça, qui, voilà, qui a joué quand même dans pas mal de, de bons films aussi. Euh, maintenant, il a des limites en tant qu'acteur. On sent qu'au niveau de son jeu, ça a toujours été, il a, il a toujours eu certaines limites. Et je trouve que ça, ça correspond, enfin, ça, ça épouse bien le personnage de, de Neo. Enfin, ça l'a toujours bien fait. Et, mais dans cette nouvelle version de Neo, quelque part, bah, je trouve qu'il apporte un petit peu ce côté perdu. En plus, on, on, comme dans le premier film, on découvre le film à travers ses yeux, c'est à travers lui qu'on qu s'identifie. Donc euh, je trouve qu'on est aussi perdu que lui, qu'il interprète vraiment bien le truc et s'est euh, retrouvé avec Karen Moss enfin euh, Karen Moss c'est pareil c'est une actrice qu'on bah, qu ne voit malheureusement pas assez qu'on ne voit plus d'ailleurs du, du coup le film nous fait ressentir cet immense gâchis qu'a pu être euh, cette période de 18 ans sans l'avoir vraiment je suis assez d'accord, moi, moi j'adore qu'il Reeves de toute façon ouais. je trouve que c'est un immense acteur qui heureusement depuis quelques années arrive à faire un vrai revival grâce notamment à ouais. John Wick et là ici pour moi c'est bien parce que ça montre une nouvelle fois que c'est pas uniquement une bête de muscle qui est capable d'enchaîner des séquences d'action euh, complètement folles mais c'est aussi un acteur qui est capable de, de jouer de manière intelligente et, et ici comme tu l'as évoqué toute la partie un peu perdue dans la matrice il l'a fait super bien et Carrie Ann Moss c'est une très bonne actrice bon on la retient forcément moins ici parce qu'elle est beaucoup plus en second plan mais oui, pour oui. autant je trouve qu'elle a quand même quelques petites scènes où vraiment elle brille et notamment sur la partie finale du film où vraiment elle s'en sort hyper bien elle arrive à très très bien porter le personnage j'ai trouvé extrêmement attachante. Mais dans l'ensemble, ouais, on vous l'a pas dit, mais il y a d'autres acteurs qui reviennent. Mais on va les garder secrets pour que vous ayez quand même un minimum de surprise. Mais il y a notamment un acteur qui débarque et qui dit une magnifique tirade du genre euh, "Enculé, t'es mort, nom de Dieu de bordel de merde, je vais pisser sur ta mère". <rire> c'est non non, c'est très très bien foutu de ce point de vue-là. C'est peut-être le moment le plus fan service. Oui. oui. Enfin, mais gratuit. ça marche, mais ça marche bien, mais ça marche bien. Ouais. Euh, et ben on arrive à la fin de cette vidéo. Au bout du compte. Qu'est-ce que vous retenez, mon cher Kevin, de Matrix Resurrections bah, Moi, je trouve que c'est une suite euh, comme on n'en fait pas assez, c'est-à-dire avec une vraie proposition derrière de, euh, bah, de faire, de, de, de perdre le spectateur là-dedans. Mm -hmm. Et euh, voilà, je trouve que c'est peut-être la meilleure suite finalement du, du premier. Même si j'ai revu dernièrement le 2 et le 3, que j'ai moins aimé à leur sortie mais que j'ai un peu réhabilité, on va dire. Mais je pense que c'est une proposition qui est très riche, qui est voilà, qui est plus intime et à la fois plus, plus riche. Donc euh, oui, j'ai été très séduit. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi, complètement. C'est c'est c'est bien, c'est vraiment bien. C'est une bonne proposition. C'est pas dénué de petits défauts, clairement, mais. Euh... Ouais, comme tu dis, moi, moi je le mettrais vraiment dans le même panier west Side Story dernièrement. Mmh. C'est vraiment une envie de vouloir partager un certain amour du cinéma, West Side Story l'ayant fait en remettant au goût du jour un, un classique et en, et en lui apportant vraiment une, une nouvelle mise à jour qui était vraiment intelligente. Et, et Matrix Resurrection, c'est vraiment un, un bon film qui comprend son background, qui comprend ses origines, qui cherche à les remodeler, qui cherche à jouer avec le spectateur, à pas uniquement lui faire « hé! Hey, c'est bien, tu reconnais, on est dans la matrice Et, et du coup, là-dessus, on peut, on, peut on peut ne pas en vouloir, à Alain Wachowski, de, de, de faire quelques maladresses, tant derrière, il y a une vraie proposition de cinéma, il y a une vraie envie de nous emporter. Et ouais, non, non, mais c'est vraiment bien. Mais ça me rend déjà triste, parce qu'on sait déjà tous d'avance que ça va être un bide, que ça va enterrer, finalement, de manière définitive, les Wachowski. J'espère pour autant qu'il y aura un certain public qui se réveillera et qui ira voir le film. Mais voilà. Je pense que c'est l'une des rares fois où vraiment je vais dire aux gens, allez voir Matrix Resurrections de Lana Wachowski, même s'il y a des maladresses, même si vous ressortez peu convaincus du film, soutenez-les, parce que sinon, là, c'est la fin. Pour moi, si jamais il a... si jamais le film bide, c'est fini, on les voit plus. Hein. On les ouais. voit plus du tout, les Wachowski. Non, puis c'est enfin, d'autant plus... Alors, je sais pas, je suis peut-être moins catégorique, je pense que le film peut quand même avoir un certain écho. Maintenant, euh, il a déjà perdu face au MCU en termes de chiffres, je veux dire. Mais euh, je pense que à l'heure où on se dit que euh, Spider-Man No Way Home mériterait l'Oscar du meilleur film, peut-être que ce film peut remettre un peu les gens euh, focus sur le sur le cinéma. Sur ce qui est une vraie proposition de cinéma finalement. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Voilà. sur une note triste, <rire> merci mon cher Kevin d'avoir participé à cette vidéo. De rien. On se merci retrouve en 2022. Oui. Et oui. Oh oui. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. <rire> oh les mecs pessimistes, quoi. Ça hey, va pas marcher, ça va faire bite.